C'est beau, cette équipe Salut Bonsoir à tous. Attends, je vais enlever mes cigarettes. Donc euh, voilà, on, est, euh, on a un plateau un peu, euh, comment dire On a un plateau un peu route ce soir, mais on est contents parce qu'on aura fait toutes les formules et toutes les versions que Nuit Debout peut proposer. Donc euh, voilà, la jolie AG derrière nous. Et Clément qu'on a croisé dans la foule. Bonsoir. Salut notre Clément. Enfin, notre deuxième Clément, puisque le premier est derrière la cam. Euh, Clément qui nous disait, bon, on vous sent un peu fatigué, un peu découragé, allez, j'ai une bonne nouvelle il va y avoir une session 5 de l'orchestre debout. Ouh Alors c'est quand Alors ça va se passer le dimanche 3 juillet à 18h, euh, juste avant l'AG. Donc du coup, ça veut dire que dimanche 3, c'est dans deux semaines Dimanche 3, 18h ce coup-ci, pas 15h comme les autres fois, un petit peu plus tard dans la soirée, juste avant la G, vous venez Place de la République et on va avoir, Donc pour l'instant, on ne sait pas ce que vous allez faire. Non, il va, le vote va être ouvert dans euh, les prochains jours. Je pense demain, on va ouvrir le vote pour, les, euh, pour le choix des morceaux. Donc le, le vote est ouvert aussi bien au, euh, aux musiciens qu'aux non-musiciens. Euh, on a quand même pré-sélectionné euh, un nombre de des morceaux qui nous semblent intéressants et, et faisables. Comment vous faites pour le vote d'ailleurs et eh bien, c'est euh, sur Internet. Sur... Donc, ça veut dire c'est quoi C'est une page ou c'est sur Facebook Framadate Voilà, on est hyper moderne. Et du coup, est-ce que, est que, par exemple, sur le Facebook d'Orchestre Debout, vous allez envoyer un lien vers le Framadate pour que les gens puissent voter Sur le Facebook et sur le Wiki pour ceux qui n'ont pas Facebook. Donc, demain, vous surveillez le Wiki ou le Facebook d'Orchestre Debout et vous allez recevoir un lien qui va vous permettre de voter pour les prochains morceaux. Exactement. Et là, je viens de croiser une fille qui vient de Bretagne et qui m'a dit que c'était trop bien l'orchestre debout parce que ça, ça faisait euh, se hérisser les poils sur, euh, dans le dos. Euh, rien qu'en regardant même par internet, même par euh, périscope par et donc euh, j'espère que les musiciens vont, euh, vont euh, continuer à se mobiliser pour venir euh, faire vivre comme ça des, des moments, euh, des moments excellents. C'est insensé ce qui se passe ici quand on participe à ça, nous en plus on est pistonnés pour une fois, on est très près d'eux en général, on est hyper content d'être là. Donc en gros, euh, comme toujours, tu as besoin de musiciens de musiciens et de chanteurs. Et de chanteurs et pas forcément de chanteurs pro Non, euh, on va faire des chansons qui ne sont euh, pas difficiles et euh, de toute façon les partitions seront un peu à l'avance sur, euh, sur internet avec euh, probablement euh, un exemple de comment, pour comment chanter la, pour les gens qui ne savent pas lire la musique et donc euh, tout le monde est invité à venir chanter. Et tu feras une répète comme d'hab avant, j'imagine Voilà, suivant le programme, ce sera deux heures ou trois heures avant, donc soit à 16 h soit à 15 heures, le répétition de l'orchestre. Donc du coup, si vous êtes un peu frileux, dites-vous qu'il y aura 200 chanteurs, donc on ne vous entendra pas si vous merdez un peu. Mais venez y participer, parce que par contre, c'est un joli truc à vivre, un joli truc en souvenir personnel à faire. Et puis sinon, venez les écouter. Euh, des danseurs, c'est coup-ci euh, On ne sait pas encore, ça va dépendre du programme. Donc si vous êtes chorégraphe, compagnie de danse, vous pouvez venir écrire à Orchèze Debout sur le Wiki ou sur leur page Facebook. Si vous êtes musicien, venez participer à Orchest Debout. Et si vous ne savez rien faire de tout ça, venez les écouter parce que c'est un délice à chaque fois. Voilà. Et puis on en reparlera de toute façon d'ici là et on vous montrera les vidéos de toute façon quand ça aura lieu. Merci Clem. Merci à toi. Et non, question, tu fais quoi d'autre, Clément, toi euh, Je suis à la commission animation. Et là, ce soir, euh, je retourne écouter l'AG. D'accord. Ok. Mais sinon, dans ta vie, tu fais quoi euh, Moi, je suis physicien. T'es physicien Parce que c'est ça en fait les questions qu'on n'a jamais le temps de poser. T'es physicien, c'est-à-dire T'es quoi dans la vie Moi, je suis plus grand-chose. là. <rire> Moi, je suis ORS actuellement. Mais sinon, j'ai eu deux, trois carrières. <rire> je cherche la prochaine. Non, t'es physicien pour de vrai Oui, je suis enseignant-chercheur en physique. T'as un encore plus, en fait. Un optique. Et du coup, t es, t es, tu prends du temps sur ta carrière pour faire ça, pour faire orchestre de mots est-ce que je dois répondre à cette question à la télé, euh, sachant que peut-être mon directeur m'écoute Non, parce que tu peux le prendre sur ton temps personnel. Sur mon temps personnel, beaucoup. Voilà, c'est tout. Et est-ce qu'on a des nouvelles Est-ce que les, les musiciens des orchestres de l'armée euh, sont autorisés ou toujours pas Pas de nouvelles, donc... Euh... On va finir par faire une pétition, hein, ça nous agace cette histoire. Tu lances ça Ouais, ok. On va essayer de faire une pétition pour que les musiciens de l'armée puissent enfin pouvoir rejoindre l'orchestre Debout pour cette grande fête nationale de convergence et de communion. Exactement. Bon, on est content que tu sois venu nous voir et puis on se tient au courant pour la suite. Ça marche. Bonne soirée. A plus. À plus.